Alors euh, moi je m'appelle Violette d'Orange, je fais partie de la Team CELSI Initiative et euh, j'ai traversé en fin 2019 l'Atlantique en solitaire sur un tout petit bateau un 6m50, c'est un bateau euh, qui fait cette taille-là, celui qu'on voit derrière et donc c'était une course qui s'appelle la Mini Transat <musique> J'étais la, la plus jeune historiquement, à 18 ans, à traverser, euh, la, à faire cette course-là, la Mini Transat. Euh, ça a été une course... Euh Incroyable, je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Euh, j'ai eu deux étapes. Euh, alors c'est un départ de La Rochelle jusqu'aux Canaries et après la deuxième étape c'est des Canaries jusqu'à la Martinique. Au bout du troisième jour j'étais en blackout. J'ai tenu euh, trois jours sans dormir euh, jusqu'à avoir des, des hallucinations assez hein, assez fortes. Ça m'était jamais arrivé et c'était très très bizarre. Mais, euh, mais au final j'ai pas abandonné et je suis super... Euh, je suis contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. vraiment un état un peu rustique. C'est un bateau où dedans il n'y a rien, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine. On mange du lyophilisé et tout ça, ça fait que c'est la Mini Transat, c'est une aventure juste incroyable, c'est une aventure humaine. Et euh, c'est une aventure où on se pousse jusqu'au jusqu bord de nos, nos limites. Quoi. Euh, je termine 15e à la fin de cette deuxième étape. Et c'était mon objectif, c'était d'être dans les 15. Donc je suis juste trop contente et puis j'ai vécu une aventure juste incroyable. Et et euh, donc voilà.